ג'וד מorgen, אליי דניאל ישו שaujourd'hui אברהם מורדחאי בן יצחק ופני ainsi que לירפואת בת וليשובה בתורח שאר ישראל. Si vous souhaitez aussi d'ajouter une prochaine étude de Mishnah, contactez les amis du Téternel. Nous étions la sérhet בן מנחיא אומר: אי זהו שנו יחולו לתקון זה אבא על ווליד ממינא מזער ימ תמר יחולו ויתקן. Ben Omer, en, mi ala ben ve en rapport avec la, le passouk de Kohelet qu'on a évoqué dans, le, dans la mission précédente, euh, Alors on va découvrir dans notre Mishnah deux interprétations à ce verset, d'autres expressions, on va dire comme ça. Euh, D'abord, le pasouk, mais ou quelque chose de mais c'est quelque chose de tordu. L'oyukhal kon, quelque chose de tordu ne pourra plus être redressé. Même quand tu vas le redresser, il va rester encore une marque. Et vechesron, est ce qui est manquant, l'oyukhal imanot, tu pourras plus le compléter. C'est un pasouk qui est, venu, qui est censé te stimuler à prendre le jeu en main, ne détruis pas, ne détériore pas parce que tu auras du mal à réparer, ne manque pas à ton devoir parce que toi tu regretteras de ne pas l'avoir rempli. Du coup, la Mishnah, elle va commencer. On n'avait pas évoqué ce passage en rapport avec celui qui n'avait pas fêté Sukkot, donc il est Chesron le Yuchalimanot, il a un manque qu'il ne peut plus combler. À présent, on va découvrir deux interprétations sur la première partie, en fait, sur Me'ovat le Yuchalitkon. Et qui va me dire comme ça Rabishman ben Menasia, Rabishman ben Menasia dit "Ezou Me'ovat quelle est une expression de quelque chose de tordu qu'on ne pourra plus redresser c'est celui qui va partir avec une femme qui lui est interdite, une inceste, et il va avoir un fils avec elle qui va être un mamzer. Parce que Imtomar Begone parce que si tu penses qu'on pourrait parler d'une sorte de avera tel que le vol, Gone Vegozel c'est deux de vol, celui le vol en cachette, le vol en public, il y a le barthénorat qui rapporte aussi, même la Vodazara, et même la Rézichat, tout ce qui rajoute. Eh bien, non, sache que tout cela, il a peut encore les rendre et les réparer. Soit, il y a en fait, le, il va me dire, me B'shem de Sia, que parmi les avérotes qu'on fait, il y a des avérotes qui sont plus embarrassantes que d'autres. cest qu'en général, quelqu'un qui fait une avérote, s'il va faire une tchouva intègre, parfaite, alors sa faute, elle va être effacée. Mais il y a certaines avérotes que s'il va les faire, il va créer un problème, il va être constant, même quand il va faire chouva il, euh, il va être là. Par exemple, il est passé avec une femme, ça peut être une proche parente qui est interdite, ça peut être une euh, femme mariée, et il va avoir un mamzer avec elle, un bâtard, un enfant qui est un propre, qui peut plus se marier avec tout le peuple d'Israël. Maintenant il va faire Tchouva, il va faire pousser une très grande barbe, et des grandes piottes, et mettre une grande kippa, et jeûner tous les jours, et pleurer, et se déchirer les vêtements, et faire ce et... et le mamzer est encore là il reste une marque trop violente de sa vera et ça fait que sa, sa chouva elle ne va pas être complète. Et là ah, malgré tout, je suis un peu étonné, parce que ça, ça a contredit une certaine gma dans Yébamot, qui nous dit que les mamzerim qui ne sont pas connus, peut-être c'est ça la réponse en fait, les mamzerim qui, qui, qui, qui ont fait procréés en cachette, ils finissent toujours par mourir, ils ne restent pas à vivre longtemps. D'accord Bon, non, mais ça, il n'y a pas de contradiction parce qu'en en fait on peut peut-être parler aussi d'un mamzer qui est reconnu en tant que mamzer. du coup il va vivre pendant longtemps, et puis l'autre, il va faire chouva et puis... On va dire, c'est qui ce grand rave C'est le. C'est le père en fait du mamzer d'Alaban. Ouais, vous voyez tâche, il ne va pas réussir à se relever de sa faute. Ça, c'est l'interprétation de Rabbi Shimon ben Massia. Rabbi Shimon ben Yochaiome, Rabbi Shimon Ben Yochai dit Non Je ne suis pas d'accord avec ton interprétation que tu me dis que c'est celui qui a eu un enfant, mamzer. Parce que le mot meouvat c'est quelque chose qui était droit, qui était tordu, qu'on ne pourra plus redresser. Et donc c'est quoi quelque chose qui était droit, qui était tordu qu'on peut venir inverser Et Z, de quoi on parle Z al saint al-Mitracham, un Torah, qui, chez Parachumina il a été à il a d'abord étudié la Torah, puis après il est parti. Il s'est écarté de la Torah, après non, il reviendra. Il l'emprunte de, de, de son écart, des de, de, de, de mauvaises idées, conceptions et philosophies qu'il a pu développer pendant ce temps elles lui resteront, elles seront tordues, elles sont devenues ancrées en lui, il ne réussira pas à faire une chouva entière. Il s'est grillé tout simplement. Parce qu'il avait, il avait était droit, il était en train de percevoir les profondeurs de la Torah, et puis du coup, il s'est écarté, il a réfléchi sur des choses qu'il ne pas réfléchir. Maintenant, même lorsqu'il va revenir, c'est fini, il garde sa empreinte. Il garde, il faire plus de ça. Ça c'est Mehouvat le Khalid Maintenant, le but de notre Misha, c'est de nous dire au contraire. réserve-toi pour. Garde ta droiture naturelle, veille à écarter directement les, les mauvaises pensées et tout ça avant que tu fautes, parce que quand tu une fois que tu, une fois que tu fautes, tu auras toujours du mal à redresser, quoi. Ça dépend. D'accord. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatslachakoltou, là.